c'est la dernière fois que je trouve par une vidéo je suis content de présenter vous la vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment créer um, un écran de fin et je vais vous montrer d'abord euh, euh, c'est quoi un écran de fin et je vais vous montrer et aussi faire euh, ici cliquez dans votre euh, logo cliquez sur votre chaîne et prenez l'un de vos, des, vos vidéos euh, comme par exemple la vieille et prenez la fin de votre vidéo c'est ça un écran de fin c'est faire comme ça et fait et, et, et cliquez sur euh, sur euh, cl cliquez sur votre euh, deux doigts euh, sur votre deux doigts et cliquez sur effectuer une capture d'écran et, et cliquez sur télécharger la capture d'écran et ici il faut faire euh, comme par exemple euh, canave canave.com ben c'est pas... c'est très important de faire www ici cliquez sur créer un désin et cliquez sur dimension sur mesure et la largeur de votre vidéo la là, la là, là, là, je vais pas faire mais, euh, il faut faire mille je veux dire euh, 1902 et faire 1902. Et ici, il a hauteur c'est quatre 1080. Et cliquez sur créer un nouveau dessin. Et ici, cliquez sur éléments Enfin élément, téléchargement. Voilà, c'est la capture d'écran. ça s'affiche toujours. Et ici, comme euh, on va faire les éléments, on va faire les formes, les formes géométriques. Pas les ça. Il faut toujours mesurer. Est-ce que ça c'est la bonne taille ou non? On va voir, c'est très grand. Et... J'espère, et voilà, c'est la bonne taille. Et aussi, faire, euh, comme par exemple, euh, des... des grilles. au passe On n'a pas besoin de vous faire ça. Et voilà ce qu'on vous voyez. Et encore. Et encore faire. Encore faire, euh, il faut toujours mesurer. Et... Et voilà comme ça. Quand... Ici, quand vous le voyez, quand par exemple, ah, oh, je cherche à quelque chose. ça, ça, ça va pas la couleur comme ça. ça Et ici. Et. Et fait quitter. La couleur ici, le vert, ça va bien. Je crois que j'ai raté. Je crois, j'ai vraiment raté. J'ai dû faire ça. Ça, c'est mieux. Mais moi, je fais toujours la mesure euh, de la vidéo. Et cliquer dans copier. Et ici, on va faire un autre... va mieux comme ça et ici euh, la couleur et aussi faire euh, des téléchargements On va laisser juste ce pouce bleu Faire des textes, cliquer sur ajouter un sous-titre, je vais faire comme par exemple... Euh Cliquez et, et, et, et, et fêtez merci pour les pouces bleus. Euh, pas le thé. comme ça et ici on va faire euh, comme par exemple on va faire en bleu Et ici, on va faire... On va faire... Ah! Ah bon! Ah bon! Et ici. Faire. Euh, on va faire en rouge. Et ici on va faire euh, comme ça. On va faire en blanc et ici comme ça et ici quand vous avez terminé et cliquez dans télécharger et voilà, télécharge. Voilà, ça te prépare le dessin. Ici, on va faire comme par exemple. Et ici, il faut qu'à faire... Euh, ici, ajouter que une, une photo ici. Et maintenant... Et maintenant tu as appris comment faire euh, un, un, une, un écran de fin et de créer ta propre écran de fin, alors bye bye ciao.